Il est en dessous, donc regardez ce qu'il Ah oui, pardon. T'inquiète, il va mourir des capcans. Oh ah bah, il est là. Il est de la il y a une capcans, non Gauche. Oh, ah <rire> <rire> oh, J'avais aucune idée qu'il était là, hein. je préviens. C'était 100% piffé J'avais aucune idée qu'il était là, c'était piffé Je <rire> me suis dit, il va forcément aller à l'eau. Oh, comment je l'ai pifé H. Courez mes amis! J'ai niqué Fuse avec ma caméra! <rire> Il était full life! bloqué, désarmement. Ah zéro point. Hopfort oh. neutralisé, oh. oh. mission réussie. J'en Je ai arriver en de tout deux. Non, non, non, non, Sur B sur Y'a personne non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> chargeur. Chargeur. B, Mission réussie. <rire> T'as <paniqué. rire> Mort Mais moi pas je suis sur Ah là like La suppression Ah oui, je... c'est dur de <rire> <rire> <rire> voilà. Ah là C'est de regarder. Ah C'est comme ça qu'on fait <rire> <rire> eh.